Olivar, y va, donc tout point suivant. Président, un culère Avec vos amis les comptables, vos experts financiers, Unculaire. Président, un Dirigeant, un Monsieur les cochons. un mes mots. Avec vous. vos poches déjà assez pleines, hein, monsieur les cochons. Et c'est qui qui paye C'est nous qui payons. C'est les supporters. Les supporters. Et ça, c'est un scandale. Scandaleux. Un vrai scandale. Scandaleux. Arrêtez de nous faire croire des choses. Ouais. On n'y croit plus. Hein. C'est nous qui On passons, paye. qui faisons les déplacements. C'est nous, qu ouais. déplace. nous qui payons les abonnements. C'est nous qui payons. S'il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de football. Il n'y a, il y a pas, pas de match. Ouais. Pays de football de cocagne que vous êtes, messieurs hein, les cochons Des vrais enculés Arrêtez de mettre mon argent dans les banques ouais, de Dans bien. les bourses de même. Les bourses mondiales non. Non. Non. Avec une consommation outrance non. Une mondialisation violente Notre argent est à Tokyo, mes amis ça, à, à New York, York, York. à Guéngan oh. Comment mon argent peut être à que okay, bon. Président, Président vous voyez ce que vous faites à force de nous traiter comme de la merde. Est-ce qu'on est de la merde Non, on n'est pas de la merde. C'est tous ces crédits qui me tombent sur la Président, Moi je voulais prendre la parole ce soir pour parler du match OM Nous étions partis en quart. Tout à fait. Nous sommes partis de Marseille, nous sommes arrivés à Poitiers. Scandaleux Et là on nous a dit de faire un demi-tour Hein C'est pas normal On a oublié par la radio par Thierry Roland C'est pas normal Et nous allons vous faire un demi-tour Arrêtez vos chats de sort chansons C'est pas, pas normal mon Encore un coup comme ça et on met le feu normal. au stade de Vélodrome 3-4, allez les amis Ce soir, on vous met C'est nous les, les Marseillais Ce soir,